Dans cette vidéo je veux reproduire euh, les tableaux de gauche sur mon fichier de droite qui est un tableur ODS c'est à dire un fichier tableur avec euh, des entêtes de colonnes et des entêtes de lignes. Ainsi donc première chose je me rends compte que dans mon tableur à gauche ça va jusqu'à la colonne M alors qu'ici je ne vois que euh, jusque I. Alors je vais sélectionner ces colonnes, je clique sur A, je reste cliqué et je reste, je vais jusque M. Là je m'arrange pour voir la double flèche apparaître et je vais euh, légèrement restreindre sur la gauche pour voir toutes mes colonnes. Si je reviens là, je veux faire un peu plus petit et hop, voilà, là j'ai la largeur que je veux. Vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Dans la cellule A1, je dois mettre X. Dans la cellule A2, je dois mettre X plus 5. Dans la cellule B1, j'ai moins 1. Et ensuite, je m'aperçois 0, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il suffit d'ajouter 1 à chaque fois. Pour ça, je prends la poignée en bas à droite, je la tire jusqu'à la colonne M, et automatiquement, à chaque fois, il augmente de 1. Dans la cellule B2, je dois faire en fait moins 1 plus 5. Si j'écris moins 1 plus 5, bah lui il m'écrit moins 1 plus 5. Pour qu'il le calcule, il faut que j'écrive d'abord égal et ensuite moins 1 plus 5 qui fait 4. Ensuite, là, égal 0 plus 5 qui fait 5. Ensuite, égal 1 plus 5 qui fait 6. Bon, mais je ne vais pas continuer comme ça longtemps parce que j'aimerais qu'il le fasse automatiquement. Pour cela, je vais écrire égal, mais au lieu d'écrire le contenu de B1, je vais écrire B1, le nom de la cellule B1, plus 5, et il me l'a calculé pareil. Ici, je vais écrire égal C1, donc la cellule C1, plus 5, et 0 plus 5, ça fait 5. Ici, je vais écrire égal la cellule D1, D1, plus 5. Mais là non plus, je ne vais pas continuer comme ça longtemps. En fait, il suffit que je prenne une de ces cellules, je prends la poignée à droite, je vais jusque la colonne M, et hop, en fait, il a tout calculé directement, euh, et il a euh, mis automatiquement, ici, par exemple, dans la colonne G, G1, plus 5. Dans la colonne H, H1, plus 5. Dans la colonne I, I1, plus 5. Tout ça automatiquement. Ensuite, euh, on me demandait ben, quelle cellule j'ai dû mettre en B2, et eh bien j'ai dû écrire égal B1 plus 5. Tableau suivant. Dans la cellule A4, j'écris de nouveau X. Dans les, la cellule A5, 2X. Ok. Et là, je dois aller de 0 à 5. Bon, et eh ben très bien, j'écris 0. Et comme tout à l'heure, je prends la poignée et je vais automatiquement jusque au 5. En dessous, je dois calculer 2x, donc égal 2 fois 0. Et bien en fait, je clique sur la cellule B4 fois 2. Je prends ma poignée, je vais jusque la droite et hop, il a tout calculé automatiquement. Troisième tableau, j'ai x en A7 et j'ai 2x moins 8 en A8. Je mets 0 en B7 et je prends la poignée. Automatiquement, il va jusque 5. Et en B8, eh ben, il doit calculer B7 fois 2, puisque j'avais 2x, moins 8. Et 2 fois 0, 0, moins 8, ça fait moins 8. Je prends la poignée. Je vais jusque 5 et il a tout calculé automatiquement. Alors vérifiez bien que c'est les mêmes valeurs que ce que vous aviez trouvé à la main. Et euh, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième tableau, dans le deuxième, dans le premier. Vous faites CTRL S pour enregistrer. Évidemment, ce que vous y avez pensé.